Débaptiser les rues est un processus allant dans le sens de la décolonisation mondiale. Débaptiser les rues et les institutions qui portent le nom de nos oppresseurs est une façon pour notre peuple de se lever avec dignité. Nous précisons bien évidemment que nous n'appelons pas à la violence sur les personnes. Aucun peuple n'acceptera de mettre le nom de son oppresseur pour orner ses rues. Il est temps que l'Afrique se réveille. Que l'Afrique se révèle à elle-même et que l'Afrique plus que jamais se révèle. L'Afrique libre ou la mort nous vaincront. Je le dis et je le répète pour Emmanuel Macron et pour tous les apôtres de la néocolonisation, l'été va être très chaud. L'Afrique libre ou la mort nous vaincront.